Émission radar numéro 33 du jeudi 23 novembre 2017. Donc nous allons commencer par une information importante qui est sur les réseaux sociaux, qu'on en parle dans la rue, j'en parle ce soir à une réunion écologique, c'est que dimanche 26 novembre vous êtes invités nombreux de 14h à 17h place de la République pour réclamer avec nous l'interdiction immédiate de tous les pesticides notamment le glyphosate, mais aussi les deux autres, le Closer et le Transform, sur lesquels on doit statuer d'ailleurs le vendredi. Mais à mon avis, ils vont être autorisés, c'est ça le problème, parce que l'ANSES, l'association, l'ANSES, dit qu'il n'y a pas trop de danger, tout ça, enfin, il bourre le mot, hein. Et donc euh, on est vraiment au taquet par rapport à ça, c'est-à-dire que depuis des décennies on, on a mis dans l'agriculture, on, on, on a utilisé dans l'agriculture des produits chimiques qui ont pollué euh, les rivières, la terre, nos organismes, tous les organismes vivants, humains, animaux, les plantes, et jusqu'aux phréatique. Ça fait que maintenant on, a, on, on voit qu'il y a des paysans atteints de cancer, certains en sont morts, hein. environ 400 paysans d'après des associations sont atteints de cancer. Et il y a une femme, Valérie Murat, là, qui porte plainte pour homicide involontaire contre l'État à Bordeaux parce que son père viticulteur est mort d'un cancer. Elle porte plainte au tribunal de Bordeaux et Paris. On a été la soutenir. Et avec d'autres, elles sont très, très, très en colère. C'est suite à l'émission du Dusset, mais c'était une très bonne émission qui a révélé euh, dans Cache Investigation la carte de France des pesticides. Et c'est effarant, ce qu'on a mis dans milliers de tonnes depuis des décennies dans l'environnement. Donc on est tous atteints par ces produits chimiques et on doit absolument les interdire très, très, très, très, très vite. Pas dans trois ans, comme dit Hulot, pour les lyphosate, pas dans deux ans, pas dans quatre, pas dans, pas dans un an, mais dès immédiatement, maintenant, immédiatement, immédiatement, car les enfants sont particulièrement vulnérables à, à, à ces, euh, ces molécules, euh, comment dire, très nocives, mortelles, finalement, dans la durée, dans la, dans la longue durée, mais elles sont mortelles. Que, que Donc sais, euh, est -ce voilà. Une, une question. Est-ce que tu savais, Jean-Baptiste, qu'il qu a fallu attendre 1988 pour que le Zyklon B, qui était utilisé pour la protection des semences de céréales et la protection des céréales stockées, soit euh, interdit, lui qui était distribué par la compagnie Edenver. Donc c'est quand même euh, important. C'est-à-dire que Allez, on voit oui. bien que les pesticides, c'est-à-dire qu'un produit comme le Zyklon B, qui est, qui, est, qui est tristement célèbre, euh, qui servait initialement à, à détruire, je crois, les punaises dans les matelas et, et les poux et les, et les, et les tiques, euh, a, a servi jusqu'en 1988 en France de manière complètement légale euh, pour la protection des céréales et la protection euh, des céréales stockées. Voilà. Oui, merci Roger d'avoir donné cette information très, très, très, très importante. Il y en a tellement d'ailleurs à donner. Alors pour terminer sur ce rassemblement, donc on. On est en colère parce qu'on sait que maintenant, d'après plusieurs enquêtes, que tous ces pesticides nocifs, hein, fongicides, herbicides, insecticides, glyphosates, néonicotinoïdes, du tour d'abeilles, et d'insectes et d'oiseaux, forcément, par la voie de conséquences, et puis aussi qui nous atteignent, nous, parce qu'on fait partie de la chaîne, de l'écosystème, ça crée aussi chez des enfants une forme d'autisme, et ça crée conséquences comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, c'est prouvé. Voilà. Donc par rapport à tout ça, on est vraiment euh, horrifiés. Ah, est, euh, le, le terme est. C'est le terme en fait, hein, en colère et on veut se mobiliser. On se demande même pourquoi dans les pays où on a mis plein de pesticides dans, dans, dans, dans tous les continents en fait, les gens ne, ne, se, ne se lèvent pas et ne se mobilisent pas par millions parce que leur vie est en danger. Mais bon, on voit bien que les gens ne réagissent pas non plus assez euh, par rapport à l'injustice sociale partout parce que tous les services publics sont détruits partout ne réagissent pas assez par rapport à la guerre en Syrie, en Palestine, au Tibet, en Afrique, euh, par rapport à l'esclavage en Libye. Libye. D'ailleurs, on ira demain dans le cadre de la convergence des luttes. Tous ceux qui seront là, pratiquement, vont se mobiliser pour demain devant l'ambassade de, de, de Libye contre l'esclavage en Libye. Et ensuite, il y aura d'autres mobilisations. Tous les jours, il y a quelque chose. Un samedi, c'est contre les violences faites aux femmes. Mais c'est tous les jours qu'il faut se battre contre ça. Contre toutes les violences, d'ailleurs. Toutes les, tous les, les crimes. Conjugales. Tous les crimes ce perpétrés. Ce que dire aussi, c'est qu'un paysan, quand il se suicide, qu'est ce qu'il fait euh, C'est très symbolique, en fait. Il avale euh, sa bouteille de pesticides. Pourquoi Parce que le pesticide a tué sa terre. Il faut vraiment être au bout du rouleau pour en arriver à cette extrémité-là. Voilà. Donc, Je te repasse le bâton. Hein. Oui, merci Marc, donc, euh, de ton intervention. Donc moi, moi j'y vais parce que ce soir là, je vais parler vite fait dans une réunion de notre rassemblement de dimanche. Demain soir à nouveau aussi, on compte sur vous pour en parler auprès de vos amis. à chaque fois que vous, vous, vous croisez quelqu'un ah, vous a, a appeler, euh, au rassemblement dimanche 26 novembre de 14h à 17h donc à République. 14h 17h République, voilà, à côté de la statue, contre tous les pesticides, contre tous les pesticides et qu'ils soient interdits immédiatement et pas dans 1, 2, 3, 4, 5 ans parce que ça, ça, ça augmente l'écocide. Ce crime très, contre l'environnement et contre toute vie. Pourquoi c'est très important d'être nombreux C'est parce qu'on a été reçu euh, ah oui. au, au ministère de la Transition Écologique... Oui, oui, oui, oui, oui. On a été reçu au ministère de la Transition écologique et solidaire. Genre. Vous voyez, je parle très bien le novlangue il y a quelques jours. Mais on a fort bien compris, enfin j'ai fort bien compris quand j'ai été chercher l'autorisation en préfecture. Normalement, on devait faire une marche jusqu'au jardin des plantes parce qu'on <coughs> voulait faire ça symboliquement. Donc on nous a expliqué que vu le peu de mobilisation qu'on avait eu la dernière fois, on ne pouvait pas... On donc donc, on, donc on fait statique, sûr. donc on dit... Aux Parisiens, aux gens de la région parisienne, venez nous rejoindre euh, à partir de 14h, oui. dimanche prochain, place de la République, contre tous les pesticides. Vous pouvez vous déguiser en abeille, vous pouvez vous déguiser en carotte, en légumes. Il faut vraiment que vous vous appropriez la place de la République. C'est un problème sanitaire et social euh, extrêmement prégnant. Très grave. Et si on n'est pas mmh. nombreux, eh bien, progressivement, comme avec toutes ces marches, on va essouffler le mouvement social. Et en fin de compte, les gens vont se retrouver dégoûtés. Vont, vont, vont être pris par l'impuissance et ça va les mener à quoi Au désespoir et le désespoir est le terreau de toutes les violences. Et nous, parce que nous sommes non-violents, nous voulons lutter contre la violence, et eh bien nous disons aux gens mobilisez-vous de manière ah oui. non-violente parce qu'il y a, y a des problèmes extrêmement graves. Et là, je suis très content, je vois Asna qui fait qui fait des signes, mais Asna elle est venue pour nous parler des réfugiés. Asna elle est venue pour voilà. nous parler de l'esclavage en Libye. Asna elle est venue pour nous parler voilà. très de, important de, de, aussi. Des, des victimes très, très collatérales très important. parce que au-delà des centaines de personnes Merci, qui Asna. ont été tuées en France depuis 2015 à cause des excellentes ventes d'armes françaises, faut pas oublier qu'en 2016, 160% de, de, de performance pour tous les marchands d'armes, et bien ça a des conséquences, ça a eu des centaines de morts en France, mais aussi on a tous ces réfugiés, ces familles qui, qui ont leur maison de détruite, ces paysans qui ont leur champs de détruits, leur école de détruit, qui sont obligés de fuir, et ils cherchent un endroit pour simplement essayer de retrouver la paix, et en fin de compte, ils essayent d'aller en Europe, ils passent par la Libye, que les pays comme les états unis la France et le Royaume-Uni ont déstabilisé en renversant tout le monde parle d'une dictature du temps de Kadhafi, sauf que du temps de Kadhafi, il y avait une stabilité sociale en, en Libye, même si c'était effectivement une dictature, chose qu'il n'y a plus du tout et aujourd'hui, ce pays en déliquescence, tenu par une espèce de junte ultra-violente eh bien ne gère plus rien et, et, et ces pauvres Africains qui arrivent en Libye sont aux mains de mafieux et il y a une exploitation sexuelle des enfants, des femmes et des hommes et, et, et tout ça est horrible et Asna est en relation directe avec les réfugiés, elle, elle a eu des témoignages, elle est venue pour nous parler justement de, de, de cette réalité et justement du fait que nous, nous avons un devoir d'accueil moi je sais que la semaine prochaine j'appellerai une amie qui est à Calais et qui s'occupe à travers une association de nourrir justement les réfugiés et de, leur, et de leur apporter un endroit simplement où dormir au sec et où manger un petit morceau Asna elle a fait ça à Paris à la chapelle depuis des années euh, dans, et elle va nous parler ça le mieux c'est de la laisser parler oui, euh, oui, oui, bonsoir, bonsoir. Donc, oui, donc euh, on revient sur le sujet qui est quand même euh, à mes yeux et je pense que c'est le, le truc, c'est le euh, c'est le la révolte de d'à peu près tout le monde, que bah, c'est l'esclavage. L'esclavage qui revient. Hein. Quand on retourne, il y a à peu près, je ne sais pas moi. Il a été aboli quand Je sais pas. Alors, il a été rétabli en 1805 par Napoléon Ier, euh, parce que on sait, la, la France avait, bien sûr, au moment de la Révolution française, il y a eu des descendants d'esclaves qui ont été extrêmement actifs dans les colonies françaises, qui étaient des, vrais, qui étaient des révolutionnaires, et qui avaient obtenu une abolition de l'esclavage. Seulement, euh, la France a eu sa période impérialiste, dont on a les reliquats à travers les préfets, hein, les préfets qui sont nommés par le président de la République. C'est un reliquat de l'Empire français. Eh bien, à cette période, en 1805, c'est là où Napoléon Ier a demandé à ce qu'on trouve un substitut à la canne à sucre, c'est pour ça qu'on s'est mis à cultiver la betterave à sucre, qui a été sélectionnée par les scientifiques, et aussi, en 1805, il a demandé le rétablissement de l'esclavage pour, voilà, pour pouvoir tenir tête euh, à l'Empire anglais, et bien la France, et retourner à l'esclavage. Donc cet esclavage, l'esclavage n'est jamais aboli. L'esclavage, c'est un petit peu comme, comme ce, que, ce que disait euh, la... la, la, la euh, comment est-ce qu'elle s'appelait la, la, euh, ah, J'ai un trou de mémoire. Enfin, euh, celle qui a écrit euh, Mora euh, Crédit, euh, euh, la... bon, ça, ça, ça me reviendra. Peu importe. Elle, elle disait pour les droits des femmes que les droits des femmes, euh, c'était tous les jours. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il y ait une crise économique ou quoi que ce soit, et les droits des femmes étaient remis en cause. Et là, aujourd'hui, c'est au-delà de l'esclavage c'est les droits de l'homme, parce que l'esclave dans l'antiquité avait plus de droits que les gens qu'on nous présente comme des esclaves aujourd'hui en Libye, en Libye, non seulement ils sont réduits à l'esclavage, mais, mais c'est de l'esclavage sexuel, c'est-à-dire que il euh, y a des hommes qui sont livrés à d'autres hommes et s'ils s'y refusent, on leur tire une balle dans la tête, donc c'est très très grave chose qui, chose qui, qui à la limite dans l'antiquité, ne se pratiquait pas parce que l'esclave avait, avait une valeur on accordait une valeur à la vie de esclaves. là ce sont des gens dont on nie carrément la valeur de la vie c'est très très grave oui, donc, alors, euh, pourquoi cet esclavage en Libye, d'accord Si euh, comment on retourne au déclenchement de la guerre de Libye, c'est l'impérialisme colonial, d'accord Il y a bien la racine du mal, et donc la racine du mal, c'est l'impérialisme colonial, et c'était en 2007. En 2007, Sarkozy, il était au ministère de l'Intérieur, et monsieur s'est présenté aux élections. Et comme toute élection, il fallait, il faut bien de l'argent. Et monsieur n'avait pas assez. Donc monsieur a été emprunté à des grandes, enfin, ceux qui avaient euh, l'argent, quoi. Les hein. royaumes, euh, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Kadhafi. Et, et, Gaddafi, et en et plus, on échange, on money. échange. Il lui a prêté des milliards. Hein, et il lui a dit, une fois que je serai au pouvoir, c'est 50% de plus que je te rendrai. D'accord Ce que tu m'as prêté. Et pour la pâté, d'accord Comme on a pâte, euh, voilà, on euh, tend le morceau de viande ou alors tu offres un cadeau. Oh. Donc, alors, Sarkozy, en échange, il lui a dit que si jamais je suis au pouvoir, tu peux venir planter ta tente, la Reymah de Kadhafi, en pleine le rue de, de Changelis. D'accord et puis, bon, ben, après, qu'est-ce qui s'est passé C'est que, ben une fois que Radafi, euh, que Sarkozy est, euh, est monté sur le trône, ben, Radafi en 2008, déjà en 2008, euh, excusez-moi de m'éterniser, mais il faut bien qu'on retourne euh, à cette notion de révolution, d'accord Elle ne elle devait pas y avoir lieu, en Libye peut-être les autres pays, tels que la Tunisie, le, le truc l'Égypte et tout, c'est des conséquences, des conséquences de comment des dictateurs, des gouvernements dictateurs que bon leur peuple ont subi et que il y a eu un moment où ils ont dit ça suffit, dégage. Donc je parle de l'Egypte et je parle de la Tunisie aussi. C'est les facteurs déclencheurs de la révolution. Donc sur la même lancée. Sarkozy, il a trahi, trahi, trahi, par le fait qu'il a emprunté de l'argent. Et une fois qu'il est, il était sur le trône, et ben, Gaddafi, il a réclamé son dû, hein, voilà, quoi. Il lui a dit, mais attends, qu'est-ce que t'as, tu as, voilà, quoi, t'as des pertes de mémoire, non, non, tu m'as pas prêté de l'argent. Donc, ben, Kadhafi Gaddafi, il s'est mis en colère et tout. Il lui a dit, attends, toi, tu m'as, tu crois m'avoir eu, Et ben moi, je vais, voilà, je vais te, voilà. Je vais te dénoncer. Et comme ils étaient très, très, très amis, okay, ils se côtoyaient. Hein. C'était comme, voilà, quoi. Ils se côtoyaient. Donc, ils, se co ils connaissaient les secrets l'un de l'autre. Donc, Kadhafi a contacté les médias internationaux. D'accord Pour ne faut pas oublier que sa fille, Fatima, c'est une très grande avocate qui a étudié en Angleterre. Tu peux remercier Fatima, c'est une autre Oui, Fatima bon, qui, qui ont poussé leur déclenche. père euh, truc et aussi euh, Saïf, qui... Voilà. Donc deux, deux enfants Merci, de Radafi, Voilà. Deux enfants de Radafi, ils ont, voilà, ils ont euh, dit à leur père, bah écoute, vu que tu t'es fait avoir, bah écoute, on va contacter tous les médias du monde pour balancer, Sarkozy, et surtout les élections qui ont eu lieu. En, de, en 2007, ben voilà, quoi, c'est pas des, des trucs, c'est euh, comment, euh, c'est comme ce qui s'est passé là tout récemment, euh, le jeu est truqué, hein, le jeu était truqué. Les dés sont pipés à l'avance. Voilà, d'accord, donc ce qu'il allait révéler, Sarkozy, d'accord, les petits secrets entre, euh, voilà, quoi, entre, euh, voilà, hommes politiques et toute la clique là. Et donc, ben Sarkozy, il a dit, eh, eh, oh oh oh oh. Oh là, hey, hey, tu ne vas pas, parce que tu vas m'achever, je veux avoir un deuxième mandat. Donc tu vas m'achever, eh tu vas te taire. Et non, il a fait un bourrage de crâne à des Libyens qui étaient extérieurs de la Libye. Donc on appelle ça les opposants à Kadhafi. Il leur a fait un bourrage, de crâne, un bourrage de crâne, un lavage de cerveau et tout. Et donc ils ont déclenché une révolution en Libye. Oui mais et moi, après vous moi, savez la suite quand même mais... Il y a eu la guerre Excuse-moi Asna moi, moi, moi j'ai lu j'ai lu, lu qu'il euh, y avait eu des rendez-vous à Paris avec des membres du, du MI6 c'est-à-dire que les services secrets américains et anglais oui, avaient du... collaboré mais aussi oui. la racine la racine oui. du mal non, mais la racine du mal il faut comprendre c'est que il y, y avait sur le nucléaire il y avait un type qui s'appelle Cannes euh, qui, qui était euh, je crois en.. en... Euh, au Pakistan et donc c'est un type qui avait travaillé en tant qu'ingénieur pour les anglais et les allemands sur les centrifugeuses de séparation isotopique pour justement fabriquer de l'uranium et, et aussi séparer après des barres de combustible du plutonium de qualité militaire cet homme avait contacté Kadhafi et Kadhafi l'a dénoncé pour se refaire une virginité parce qu'il ne faut pas oublier que Kadhafi avait eu un de ses fils qui avait été tué par un raid américain donc effectivement Kadhafi, qui était un dictateur et qui n'était pas un type du tout aimable, a été remplacé et on a déstabilisé la Libye. Le vrai problème, c'est qu'au moment de la déstabilisation de la Libye, on a, les Américains ont employé des tomahawks qui étaient chargés de 300 kg d'uranium appauvri. Et donc on a pollué très durablement toute la côte libyenne. Et aujourd'hui, il y a une guerre extrêmement chaude en Europe. Euh, qui se produit dont on a des conséquences par le ruthenium 106. C'est-à-dire que à la fois ces esclaves et le ruthénium 106 ont une même origine. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que moi, j'ai simplement regardé par rapport euh, à cette vague de ruthénium, je me suis dit d'où ça pourrait venir. Donc j'ai interrogé un de mes amis et j'ai dit le ruthénium 106, où on le trouve Et il m'a dit soit dans des satellites, soit dans des balises militaires de l'ex-URSS. Et je lui fais, mais c'est quoi ces balises Il me dit c'était des balises qui étaient utilisées dans le cadre de conflits pour être autonomes sur plus d'une année. Et donc, ce sont des petits, des, des, des petits générateurs qu'on appelle thermoélectriques qui contiennent comme radionucléides du ruthénium-106 et qui transforment, je crois, la, la chaleur en, en électricité. Et donc, ça permet d'avoir une autonomie d'un peu plus d'une année. Donc, je lui dis, mais alors, est-ce que tu penses que ce genre de matériel pourrait se trouver dans un, dans un dépôt de munitions parce qu'il faut voir que toutes les munitions qui sont stockées en Ukraine, ce sont d'ex-dépôts d'armes de l'URSS. Et il me dit, oui, tout à fait. Et donc, moi, j'ai cherché et je me suis aperçu qu'il y avait une explosion d'un dépôt de munitions en Ukraine suite à un incendie criminel euh, le mercredi 27 septembre 2017 près de Kalinivka à 175 kilomètres au sud-ouest de Kiev. Donc, c'est quand même assez précis. Et à ce moment-là, euh, le, le pouvoir a évacué plus de 30 000 personnes donc pour évacuer 30 000 personnes euh, je pense qu'il y avait plus que les effets euh, mécaniques euh, de, des explosions je crois qu'il faudrait envoyer sur place euh, un technicien avec euh, du matériel de mesure donc il ne faut pas oublier que l'Ukraine est en guerre civile donc moi euh, il faut aller plus loin pourquoi est-ce qu'il y a eu un incendie criminel dans ce dépôt de munitions et eh bien visiblement ce sont des forces pro-russes qui ont provoqué cet incendie criminel. Donc c'est un acte de guerre. Parce que l'Ukraine est en guerre civile euh, réellement depuis février 2014, pas depuis avril. Une guerre civile au cœur de l'Europe qui a déjà fait plus de 10 000 victimes. Et ça, c'est très important de dire. C'est qu'aujourd'hui, euh, les médias ne parlent pas de cette guerre en, au cœur de l'Europe qui a fait 10 000 victimes. Alors, c'est pire que ça. C'est que le 15 novembre dernier, sur Canale Cinque, en Italie, il euh, y a eu un, un reportage de 16 minutes qui a été diffusé euh, où il y a eu trois personnes euh, qui étaient des mercenaires qui ont fait partie des snipers euh, qui ont tiré à la fois sur euh, les manifestants et sur la police et sur les forces de police au, sur la place de Maïdan euh, en, en, en Ukraine donc au moment de ce qu'on nous a présenté comme la révolution ukrainienne et ces gens-là euh, étaient commandés par un certain Manuka Malaskvili qui était le conseiller militaire de Saakashvili, de Michael Saakashvili, qui, à l'époque, était euh, le président géorgien. Et donc, ce président géorgien, qui est très proche euh, des États-Unis d'Amérique, euh, avait, euh, par l'intermédiaire de son conseiller militaire, décidé de déstabiliser le pays. Alors, ça va très très loin, parce qu'à un moment, on a un dialogue, qui traduit en français, donne ceci. Donc, le mercenaire dit, euh, mais sur qui devons-nous tirer et là, le conseiller militaire euh, de Mikhaël Saakashvili, M. Mou... Mamoulasvili, répond « Le qui ou le où n'ont pas d'importance, n'ont aucune importance, il faut tirer partout afin de créer le chaos ». Et donc on est là, euh, comme décrit par Naomi Ikla, le, le, le, le chaos, c'est-à-dire qu'on va déstabiliser. Mais alors attention, il était président de Géorgie jusqu'en 2013. Euh, quand ça se passe, on est en février 2014 et aujourd'hui, devinez, M. Michael Saakashvili, il est gouverneur depuis 2015 de l'oblast d'Odessa. Et donc aujourd'hui, ce criminel, cet assassin euh, est responsable en Ukraine. Et il faut bien savoir que l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique soutiennent euh, des gens qui pour moi ne sont pas des néo-nazis, qui pour moi sont des nazis. Tout ça pour essayer de tenir tête à la fédération de Russie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui en Europe, il est dans l'intérêt des pays européens et notamment des membres de l'Union Européenne de ce que moi j'appelle le Reich de l'Union Européenne à la fois de financer les nazis en Ukraine tout ça pour s'opposer à, à la politique ignoble de Vladimir Poutine moi je dis non moi je dis quand on a, quand on a des violents en face de violents, quand on est non-violent on doit dénoncer cette violence donc aujourd'hui les peuples sont manipulés les peuples sont assassinés les peuples sont déstabilisés par, par des criminels qui eux sont financés voilà, et donc il va falloir trouver les responsables au niveau de l'Union Européenne et au niveau de l'administration américaine, les gens qui permettent à M. Mikhaïl Saakashvili de, de non seulement acquérir la citoyenneté ukrainienne, mais en plus de devenir responsable d'un pays qui l'a volontairement déstabilisé. Donc c'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, quand je vois les médias français qui se patent la, qui se passent la patate chaude du ruthénium 106 sur l'Europe, hein, en, en disant en plus de manière ignoble « Oh oui, mais ça vient à peu près certainement de la Fédération de Russie ben », moi je dis c'est ignoble. Au lieu de dire « Oui, on est en guerre contre la Fédération de Russie, et une guerre chaude, et depuis 2014, donc depuis trois ans, on est en guerre et que là actuellement, s'il y a du ruthénium 106 qui vous arrive, donc un émetteur euh, bêta euh, pur, c'est-à-dire qu'il émet des électrons ou des électrons positifs, enfin, je crois qu'il s'appelle des positrons, et donc ça veut dire que quand vous le respirez ou vous l'ingérez, eh bien. Euh, dans quelques dizaines d'années, vous allez crever d'un cancer euh, généralisé et à ce moment-là, bah, ce sera pas la faute à l'Union Européenne, ce ne sera pas la faute à la Fédération de Russie, ce sera la faute à Pas de Chance. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'Europe le doit avancer vers la paix. Et pour avancer vers la paix, elle doit avancer contre l'Union Européenne. D'ailleurs, en France, on a voté contre l'Union Européenne on le 29 mai 2005 et cette pseudo-Assemblée nationale en 2008, sous Nicolas Sarkozy, l'homme qui a déstabilisé la Libye, où il y a de l'esclavage aujourd'hui, et la, et, et la Côte d'Ivoire effectivement, tous ces tous ces voyous internationaux, tous, tous ces gens ces, ces, ces nations voyous les nations voyous, c'est nous les nations voyous les nations terroristes, c'est nous attention, arrêtons si, si actuellement Ali est emprisonné et si les médias n'en parlent pas en France c'est pas la faute de la famille Saoud la famille Saoud essaie de sauver son cul elle essaie de sauver son cul. Alors, elle agresse l'Iran, elle agresse le Yémen, qui est le pays le plus pauvre du monde, avec des armes françaises. Mais c'est la faute à la France. C'est la, euh, la faute à M. Macron. C'est la faute à M. Trump, qui sont des criminels, qui sont des voyous. Il faut le dire très clairement. Donc, aujourd'hui, nous devons dénoncer les véritables terroristes et les gens qui financent le terrorisme. Eh bien, le terroriste, si on veut se référer à la DOXA actuelle, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui est financé. Ben moi je vais vous dire, le terrorisme est financé par le Royaume-Uni, par la France et par les États-Unis d'Amérique. Le voilà, ce sont les trois nations voyous qui financent l'ensemble du terrorisme international en fonction de leurs propres intérêts pour déstabiliser les pays. Et tout le printemps arabe, aujourd'hui on le sait, c'est la NSA qui a déstabilisé les, tous les pays du Maghreb, parce que derrière tous les révolutionnaires, moi j'ai discuté avec eux, ils ont fini en prison, il y en a plein qui sont morts, ils ont été pourchassés parce qu'ils allaient sur Facebook et ils montraient à Visage Découvert, et eh bien en Tunisie, des gens comme ça, moi j'ai discuté, on était, j'étais avec toi d'ailleurs Marc, tu te rappelles, il a dit moi euh, je veux bien en parler mais pas à Visage Découvert, parce que moi j'ai des potes, ils sont morts en prison en Tunisie. Ils ont participé à cette révolution. Oui, il y a des gens, comme en France aujourd'hui, il y a des gens qui pensent naïvement que, que, que le changement peut être dans la rue, avec des abrutis comme Mélenchon qui leur met ça dans le crâne. Mais c'est très grave, parce que si on faisait un changement avec une révolution violente dans la rue, eh bien ça profitera à qui Ça profitera aux fascistes. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un monde de violence. Le véritable révolutionnaire est non-violent. Il prêche la non-violence. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est la paix civile et sociale en Libye. C'est la paix civile et sociale en Syrie. Voilà. On n'en a rien à foutre. Que les gens soient musulmans, chrétiens, hindi, on s'en... Oh, non, oui. parce qu'on est pour la tolérance de la, de la ex religion. Ex exactement. On, nous sommes des laïcs. Et le laïc est tolérant. Et justement, je veux dire ça, parce que moi, au moment où tout le monde disait « on est tous Charlie », moi je disais « je suis ciné mensuel ». Et aujourd'hui, de voir les polémiques qui se produisent, parce que j'ai dénoncé la dernière fois qu'on qu s'en prenait euh, à un journaliste de Mediapart en, en essayant de dire que ce type-là était, était un salaud, alors que ce type est dans le respect. Et moi, je dis « les médias qui ne respectent pas ». Eh bien il se faut se poser la question. Dans le respect, il y a une réciprocité. Si je manque de respect à quelqu'un, il est tout naturel que cette personne, elle se sente blessée. Elle se sentira blessée. Si je, si je manque de respect à un musulman, même si je dis, je suis contre le fait que ta femme doit marcher derrière, je suis contre le fait que ta femme n'ait pas le droit de conduire, je suis contre le fait que la femme n'ait pas les mêmes droits que toi, je continuerai à le dire, mais je n'ai pas à dire que ce type, parce qu'il est musulman, est une sous-merde et qu'il et que faut le tuer, qu'il faut l'assassiner. Et c'est ça où on est arrivé aujourd'hui. On est arrivé à des sociétés où à ton appartenance ethnique ou ta race va te déterminer comme ennemi. Et c'est de ces sociétés-là dont nous ne voulons pas. Et c'est vers ça que nous avançons, même nous y sommes aujourd'hui. Et constatons-le, en Libye, les gens qui sont esclaves. Eh bien, ils sont noirs. Ils sont noirs. Et ça, j'aimerais que tu en parles. Oui, donc, alors, cet état d'esclavage, voilà, on fait un, un bond en arrière de, de, de quelques siècles, parce que le 8 et le 10 mai, voilà, il y a par rapport à l'abolition d'esclavage et le droit à la réparation, tout ça et tout. Mais je suis désolée, euh, le dénoncer, dire voilà, euh, l'esclavage est centenaire, ou qu'importe, qu'importe, on est là, euh, voilà quoi, à rendre hommage à l'esclavage, Mais il y a dans des contrées où ça existe, ça existe en mais, Mauritanie et en Libye. En Libye, bon voilà, on a mais, vu. Euh, mais Asna, tu n'es pas d'accord avec moi Il faut que les Français se mobilisent, parce qu'ils sont responsables. Ils s'en foutent, c'est un déni. Non, parce ils que, non, pas, non il faut mais non c'est pas écoute, j'ai été, été samedi et excuse-moi. Euh, voilà. les, les Français, moi je suis, pas, je suis passé aussi samedi parce que j'ai fait partie de l'autre manifestation où j'ai rencontré des infirmières. Et après, je suis arrivé, euh, je suis arrivé à l'arc de triomphe où il y avait des, des gaz lacrymaux, et j'ai vu comment ils ont réprimé violemment les gens qui faisaient partie de la manifestation que... contre, contre l'esclavage. Oui. Voilà. Alors, alors qu'il y avait autorisation, alors... et c'était une manifestation voilà. autorisée. Donc alors... moi je l'ai vu de mes yeux, j'ai fait quelques photos. Mais la réalité, c'est que moi j'ai rencontré des infirmières de l'assistante publique qui ont monté une association indépendante de tous les autres syndicats et qui réclame de l'argent et donc montre le, leur litchi, montre montre leur site. Elle devait être là ce soir. Malheureusement, j'ai envoyé un message peut-être un peu trop tard à, à leur adresse internet, mais il faut en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu euh, à l'intérieur, à la fois de l'assistance publique et à l'intérieur des entreprises, il y a des vrais syndicalistes, c'est-à-dire des gens qui partent de la base, qui sont autonomes, qui refusent de s'allier à la CGT ou à d'autres syndicats et qui disent, nous, on va se prendre en et là, elle cherche de l'argent pour pouvoir effrayer en justice contre, contre Hirsch par rapport justement à la gestion des, des, des, du temps de travail. » Donc il faut réellement, voilà, on, on mettra le lien sous la vidéo, mais moi je vous appelle euh, à soutenir une association de lutte des hospitaliers. C'est extrêmement important parce que c'est notre, c'est de nous, c'est de notre santé dont il s'agit, et ces gens-là sont à la pointe de la lutte sociale. Il faut voir, moi j'arrive, je viens de ma banlieue, je passe par la gare de saint louis Actuellement les poubelles débordent d'ordures parce que, eh bien, il y a des travailleurs de, de honnêtes qui qui sont en grève et qui demandent à la SNCF simplement à ce qu'on respecte respecte leur Aujourd'hui, en France, il y a des centaines d'entreprises avec des travailleurs en grève qui demandent à être respectés, qui demandent à avoir des salaires dignes. Aujourd'hui, il y a des millions de travailleurs en France qui travaillent à plein temps et qui n'ont pas des revenus dignes, ça, ça ne leur permet pas d'assurer leur existence et l'existence de leurs enfants. Et c'est ça le fond du problème. Et alors que quand on voit que dans certaines industries, on a, on a des taux de croissance de 160% et que des gens en sont réduits à, à compter ce qu'ils mangent euh, et, et avec quoi ils s'habillent, alors on se dit oui, on se dit là, ce sont réellement des politiques politiques. Criminels. Et donc c'est pour ça que je parle d'état voyou, d'état criminel, parce qu'on on est en train de créer, de créer deux classes, la classe des super riches, des oligarques, qui sont, euh, comme on le voit avec le scandale de Berger qui commence à faire surface avec la pédophilie et tout ça, qui sont des gens qui nous considèrent comme n'étant rien. Comme étant des sous-hommes, donc on peut être, on peut être violé, on peut, on peut être tué sur place, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas seulement descendants, nous, nous sommes des gens sans droit, nous sommes, nous sommes une espèce de sous-humanité, et donc ces gens-là sont étymologiquement des nazis. Ce sont des nazis, et donc aujourd'hui, j'appelle les Français à une résistance non-violente, il faut saboter ce système de l'intérieur de manière non-violente, tu es huissier, tu as un avis d'expulsion, une pauvre famille qui n'a plus d'argent, avec des, avec des enfants en bas âge, tu vas les mettre à la rue, oh ma bah merde Là, les David d'expulsion est tombé du bureau dans la poubelle, c'est pas de chance. Là, voilà, ça reprend pour un mois. Et puis comme ça, tu vas les faire tenir jusqu'à ce que dans la loi, on ne peut plus les expulser. Il faut que chacun, à son niveau, de manière non violente, euh, s'oppose à des situations, à des situations euh, atroces et inhumaines où on jette des gens à la rue. N'oublions pas quand même qu'en France, tous les ans, des centaines de personnes se suicident. Et c'est le mal-être au travail, qu'ils soient cheminots, qu'ils soient infirmiers. Et ça, aujourd'hui qu'il soit policier aussi, mais aujourd'hui il faut le dire, bien que policiers, ont choisi d'être policier donc aujourd'hui on a changé la loi, les gens peuvent rentrer avec leur arme de service et là on a eu un fait divers euh, d'un policier, un sarcelle qui a tué sa famille et qui a tué trois autres personnes avec son arme de service avant de se suicider, C'est un on... crime passionnel quand même, hein. Oui, et, et on te dit crime passionnel, donc non. faut t'as pas de chance mais non, c'est très grave, c'est très grave quand un chasseur tue pareillement une femme dans son jardin, on est explique que c'est accidentel. Non, ce n'est pas accidentel. C'est-à-dire, c'est-à-dire, un dire, tueur en série, Les, hein, les mêmes non. causes produisent les mêmes effets. Les armes, le commerce des armes. Regardez aux États-Unis, la vente d'armes est libre, et donc tous les ans, ce sont des milliers de personnes qui meurent du, du fait des armes. Donc Attention, aujourd'hui en France, on doit adopter une politique extrêmement restrictive sur les armes et justement la police sur les manifestations ne doit pas posséder d'armes de jet. Moi j'estime que tous les policiers des CRS qu'on envoie sur des manifestations ne devraient pas avoir de, de, de lanceurs de balles de défense, ne devraient pas avoir même de pistolets sur eux. Ils devraient avoir leurs matraque, leurs boucliers, leurs casques, et parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas de gens armés. Voilà Donc, et puis nous, dans les manifestations, effectivement, à partir du moment où ils auraient plus de lanceurs de balles de défense qui peuvent nous crever les yeux ou, euh, ou, ou nous tuer, à partir du moment où on ne verrait pas, comme sur les images de Frédéric, un policier qui perd son sang-froid de la bac et qui sort son arme et qui la pointe sur des manifestants, eh bien, on verrait peut-être moins de manifestants avec des cocktails Molotov. Moi, la dernière fois, j'étais dans une manifestation. Je suis non-violent. Je prêche la non-violence. Mais à un moment, ils sont passés en face de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Et j'ai entendu... Des vitres tombées. Eh bien, j'ai pensé, vous savez à quoi j'ai pensé J'ai pensé à Amjad. Amjad qu'on a décapité comme un chien, comme rien, le 11 juillet, on l'a décapité et après on a crucifié son corps, jusqu'à pourrissement des chairs. Et quand la vitre est tombée, j'ai presque entendu un rire. J'ai presque entendu le rire d'Amjad. Bande d'enculés, bande de salopes. C'est-à-dire, quand on voit dans les médias, on vous présente une voiture de police qui brûle, des, des, des, pff, des poubelles qui brûlent, des, des façades de bancs qui, qui tombent et qu'on oublie de parler d'un enfant parce que moi je suis désolé, il n'était pas majeur quand il a été arrêté. D'un enfant décapité. Et après dont le corps est crucifié jusqu'à pourrissement des chairs. C'est un, un monde de, de, de funer. Aussi, à des Ils étaient mineurs. Donc au niveau du droit international, c'est ignoble. Et donc aujourd'hui, moi, je ne me tairai pas. Je dis c'est ignoble. Je dis monsieur Macron, vous êtes responsable. Oui. Exactement. Et vous êtes responsable, mais de, vous êtes responsable de pire que ça. C'est vous qui en 2015 avez initié le projet Montagne d'Or. Moi, j'ai encore entendu. Que, que à la fois dans nos ex-colonies parce que n'oublions pas que Madagascar on, en 48 on a fait 200 000 morts avec les gendarmes à Madagascar quelques années après la libération hein, des d'anciens des, résistants français sont allés tuer euh, des malgaches et aujourd'hui à Madagascar même si c'est plus une colonie française ou département et territoire d'outre-mer excusez-moi, colonie, Excuse -moi. colonie Eh bien aujourd'hui pour le tantal, et bien on vient exproprier les gens, on pollue Madagascar, c'est ignoble c'est-à-dire ce, ce monde de, des néocolonialistes, c'est un monde colonialiste et je dirais il est pire que celui des colonies parce qu'au moment des colonies il y avait la franchise du gros con raciste. Hein Au moment des colonies, on disait franchement Bamboula, hein on disait Melon, hein il y avait des ratonnades en France. C'est-à-dire que le, les Algériens, ils finissaient écrasés par des voitures pendues. Dans ma banlieue, on, on les pendait, on les écrasait comme, comme si c'était des chiens, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, euh, les pauvres oui, oui. africains en Libye. Donc, attention, attention, l'état de droit, c'est nous, c'est à nous d'être vigilants. Ce sont nous les vigilants. Parce que l'État français, aujourd'hui, est un État voyou qui laisse faire. Et même, qui, il a créé les conditions. Oui, oui, oui, c'est oui. lui qui a créé les Sarkozy conditions. C'est Sarkozy, c'est ces Hollande. Parce qu'il faut ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les Filoches, hein, qui sont... Ah, le Parti Socialiste va exclure Gérard Filoche. Mais qu'est-ce que je m'en fous que le Parti Socialiste exclue Gérard Filoche si Gérard Filoche est antisémite ou pas, je m'en fous aussi Aujourd'hui, on a des problèmes beaucoup plus graves. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd on a des travailleurs pauvres en France. C'est ça qui m'intéresse. Et puis, de manière péremptoire, dénoncer les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'il a fait, Filoche, pendant que 5 ans, ses amis, François Hollande et tout ça, il était quoi il était, il était dans l'état-major dans du Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'il a fait, le Filoche Eh bien, il est passé dans les médias. Ah, oh, c'est pas bien, tous les milliards qui partent à l'étranger. Et puis, et puis c'est quoi c'est, péremptoire, c'est, voilà. Et, do, et donc, c'est, l'évasion fiscale qui disparaît derrière le Gérard Filoche. Et qu'est-ce qu'il fait, le Gérard Filoche? Il crée un parti avec un beau petit logo, tu vois, avec des virgules, euh, genre, genre, Nike, euh, un parti dont j'ai oublié le nom tellement, tellement, tellement c'est ignoble dans le cadre de la Ve République aujourd'hui de créer un nouveau parti. Parce qu'on n'a pas besoin de parti, on a besoin, on a besoin de vraies revendications. Et les vraies revendications, elles sont très simples. Qu'est-ce qui a fait baisser le chômage en France Les 35 heures. Aujourd'hui, on veut la semaine de 20 heures. On la veut. On la veut. On veut l'abolition du salariat. On veut des cotisations sociales sur tous les revenus. Voilà Voilà des idées qu'elles sont bonnes. Parce que quand un patron met un robot à la place d'un travailleur, eh bien, le robot, il crée des revenus et il y a des cotisations sociales qui sont payées pour la retraite et pour la santé. Voilà, même si le robot ne tombe jamais malade, même s'il ne part pas en retraite. Aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin. On a de gens qui... Des gens, besoin de gens qui vont parler vrai, qui vont parler des vrais problèmes. Défendre la paix sociale et la paix civile. Paix sociale, paix civile. Et non pas front social. On n'a pas à s'affronter dans la rue. On n'a pas à, à jeter des cocktails Molotov sur la police, même s'il y a 20% de la police qui fait partie du syndicat Alliance, un syndicat d'extrême droite puant et nauséabond le syndicat qui a obtenu une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo qu'on retire la camionnette de protection devant Charlie Hebdo ça c'est la réalité et ça s'est passé sous M. François Hollande donc il ne faut pas oublier l'histoire c'est très important les socialistes ont la même responsabilité que Hollande a la même responsabilité que Nicolas Sarkozy et que M. Macron ne chargeons pas le Macron ces gens là sont des pantins derrière eux il y a les Bolloré, il y a les Gattas parce que en Côte d'Ivoire c'est Bolloré, Bolloré, il a récupéré tous les ports de Côte d'Ivoire. Et, et, et, et, et, donc, et donc, mais il était il était où Il était où, Monsieur Sarkozy après son élection Il était sur le yacht de M. Bolloré et c'est là où on voit qu'on est dans une république bananière. Écoutez, si là, vendredi, je me retrouve sur le yacht d'un milliardaire, ben j'attends de voir les, les premières pages. Sur l'ignoble Roger Nimmo, parce que moi je suis diffamé. Moi on prétend que je, que je suis un, euh, un, petit un, suisse. Un, un petit Suisse, un, un mec infiltré de la police, que je, que je touche, que je ferais partie de la NSA et tout ça, mais enfin c'est ignoble. Et même c'est pire que ça. Je, on peut lire dans un truc, c'est même pas un blog, c'est un tas de fumier. Euh, on m'associe un mec que je connais ni d'Evdi par un mec que je connais ni d'Evdi à un soi-disant joueur professionnel qui aurait fait une collecte pour des pompes à eau en Afrique. Et moi et lui, on serait partis avec la caisse. <rire> et bien moi, je, je, je dis à, à ces ignobles personnes, moi je vis avec un RSA. Et si je suis pas à la rue, hein, c'est parce que j'ai beaucoup, j'ai travaillé 30 ans avant, et que j'ai mon appartement. Sinon je serais à la rue. Et tu te débrouilles avec le peu. Et je me débrouille avec le peu. Hein, et le vrai, avec le peu. Voilà. Ouais. Et donc c'est pour ça aussi que je prêche ouais, la décroissance. Parce qu'aujourd'hui, ouais, on doit tous décroître. On doit tous décroître. Aujourd'hui, on doit aller vers le mieux. Et on ne va vers le mieux que par le moins. Il faut moins produire, il faut moins, moins travailler, consommer. il faut moins consommer. Et c'est comme ça qu'on va combattre l'esclavage. Moi, je ne mange pas de viande. Eh bien, rappelons-nous simplement qu'au-delà du fait que les animaux sont des êtres sensibles, qu'il faut en moyenne 7 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales, sans compter les mètres cubes d'eau. Voilà. Donc, ça, ce sont des vrais messages. Ça, ce sont les messages que vous n'entendrez pas dans les médias qui sont tenus à 80% par les fumiers de la FNSEA, de l'agroalimentaire, les empoisonneurs publics. Parce que ce qu'il faut bien rappeler, parce que ça c'est important euh, de le rappeler, les, les pesticides, les pesticides c'est un terme générique. Les pesticides, ce sont des insecticides pour tuer les insectes, des fongicides pour tuer les champignons, des herbicides pour tuer les herbes et des parasiticides pour tuer les parasites. Et c'est pour ça qu'on peut revenir à ce visuel. Voilà, qui Oui, mais c'est aussi produit phytosanitaires. Alors qui est nuisible et puis ici on met des paradis, il faut en faire ça partout. Donc le parasite est le nuisible, il est où Moi, il y a un dessin humoristique que j'adore. On voit un, un type d'un institut de sondage avec son petit calepin et son crayon, et il est devant une ménagère avec ses bigoudis qui est sur le bas de la porte, et lui dit une question, il lui pose une simple question. Il dit « Madame, euh, qu -ce, euh, en France, qu'est-ce qu'on doit faire des parasites ?» Et là, la femme, elle le regarde elle lui dit « les virer du gouvernement ». Et donc, effectivement, effectivement ce, ce, ce dessin fait beaucoup rire, mais, mais il touche une réalité. Euh, profonde. Parce que les véritables parasites, comment est-ce qu'on peut traiter de parasite un type qui survit avec 470 euros par mois Comment est-ce qu'on peut traiter de parasite quelqu'un qui est financé par des départements qui n'arrive plus à payer le RSA oui. parce que, parce que l'État s'est désengagé, parce que la politique fiscale est faite de telle manière que l'État a laissé la responsabilité aux départements de payer les gens que le grand patronat n'en veut plus. Donc, on les exclut du monde du travail, le monde de Jean-Luc Mélenchon, euh, la gauche de la vraie gauche française, avec Filoche et l'autre clown Ruffin. Eh bien, ces gens-là... Ils n'en ont rien à foutre du type qui est au rsa du fainéant oui fait, le fainéant as bah, les robots bien. qui remplacent voilà. l'être humain oui. et du fainéant et quand on nous traite de fainéant quand on met des de, de robots pour nous remplacer pour remplacer l'être humain alors bon mais tu sais qu'il eh un des frères de sarkozy il a, fait, il a fait toute sa maille toute son oseille parce qu'eux ils font de l'osaille bio hein, nous, nous on peut faire à la limite pousser quelques légumes bio euh, en permaculture mais eux ils font de l'oseille bio et bien lui je crois qu'il était au niveau du textile il était au niveau du textile, donc il a fait comme tout le monde, hein, il a délocalisé, il a, il a cassé l'économie, puis il s'est fait des dividendes. Des dividendes. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la politique de spéculation crée des dividendes en brisant la richesse réelle. Et qu'est-ce qui s'est passé dans une entreprise, une papeterie Eh bien, ce grand groupe de pâte à papier a décidé de, de réduire sa production. En tant que décroissant, je pourrais m'en réjouir. Mais, mais attention, le jeu est pervers. C'est comme ils ont le monopole. Ils ont fait casser les machines pour que les gens qui licencient ne puissent pas racheter leur outil de travail. Parce que s'ils l'avaient racheté, ils auraient pu se payer de meilleurs salaires et vendre le papier moins cher. Et donc, ils auraient fait concurrence à leurs anciens patrons. Et donc... Les, les, les, les, les gens qui avaient cette entreprise ont décidé de casser l'outil de travail en partant. Et on voit bien là l'aspect ignoble de ces terroristes. Parce que ça, c'est du terrorisme social. Moi, normalement, ces gens-là, ils devraient être... Euh, au minimum, ils devraient passer devant un juge. Ils devraient répondre de leurs actes. Casser <rire> un outil de travail est totalement inacceptable. Totalement inacceptable. Aujourd'hui... Les techniciens et les ingénieurs qui travaillent par exemple pour le groupe Matra, euh, pour le groupe Safran, pour ADS, leur, leur savoir-faire, euh, ou même le, le tourneur, leur savoir-faire, mais c'est un savoir-faire qui peut s'appliquer aux énergies renouvelables, qui, qui peut s'appliquer à beaucoup de choses. Donc, il faut bien voir que l'économie de demain va pas être un repli sur soi. L'économie de demain va être vraiment une avancée. Et quand on va travailler 20 heures par semaine, c'est-à-dire en moyenne 4 heures par jour euh, ouvrables, non. Si 4 fois 5, 20, 4 heures par jour ouvrable. Ça veut dire que chaque emploi, par exemple pour les gens qui faisaient les 3-8 sur 24 heures, va libérer 6 à 7 personnes, va créer 7, 7 emplois. Mais comment est-ce qu'on va payer ces emplois Eh bien on va diviser toute la richesse réelle produite. Et c'est là où on peut sortir du salariat. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, messieurs les actionnaires, messieurs les feignants, au boulot il va falloir se retrousser les manches. Parce que c'est sûr, on peut vivre au-delà de 80 ans derrière un bureau à passer des ordres d'achat et tu me vends ci et tu me rachètes ça. Mais franchement, les gars, vous n'allez pas attraper des ampoules. Hein non, pas non. Vous n'allez pas attraper des ampoules. Vous appelez ça travailler Moi, j'appelle ça faire suivre burnou. Ce sont des esclavagistes. Parce que, n'oublions pas, l'esclavage, un contrat de travail, c'est un contrat d'esclavage, c'est une su subordination donc, je vends pour tant d'heures ma subordination complète à une entreprise. Alors, il y a eu un proverbe africain qui, bon, ça, ça date quand même, hein, donc, qui dit qu'on ne porte plus les chaînes à nos pieds, mais nos pensées sont enchaînées. Donc, c'est un proverbe africain. Ça, c'est sur le sujet de l'esclavage. Hein. Voilà. On est l'esclave. Dans le monde du travail, on est l'esclave du système. Du système. Malgré nous. Alors, pour en revenir à ça, et, et, et, et l'esclavage au côté mortifère, c'est-à-dire qu'à la fois pesticides et esclavage, quel est le rapport Alors, ben, le rapport il est simple, c'est que l'esclavage, euh, dans l'Antiquité, on n'exploitait pas ce qu'on appelle les énergies fossiles. Donc, euh, le, le seul travail, c'était l'énergie euh, humaine ou animale. Donc, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui ont calculé que quelqu'un qui vit dans les 20% du monde, on en fait partie, parce que moi je dis, je, je vis les fesses dans le coton, moi, avec mes 470 euros par mois, je, je suis un privilégié sur Terre. Il y a des gens, 2 milliards d'hommes n'ont pas accès à l'eau potable. 100 000 hommes meurent de faim euh, tous les jours. Et, et, et attention, ce n'est pas parce qu'on ne produit pas assez de nourriture, c'est lié uniquement sur la spéculation sur, sur, sur euh, les céréales sur le riz donc aujourd'hui on produit suffisamment pour nourrir tout le monde mais il y a 100 000 personnes qui meurent tous les jours de faim il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable donc voilà la troisième révolution celle qui doit être planétaire et non violente elle pourrait démarrer comme celle qui a eu lieu en France il y a 200 ans faite par les bourgeois utilisant le peuple le peuple affamé par, par une année où il avait fait extrêmement froid c'est pour ça que les grands propriétaires terriens enfin les fermiers généraux ont racheté pour une bouchée de pain l'expression de la bouchée de pain elle est là ces gens mouraient de faim la révolution leur donne des terres le fermi, les fermiers généraux passent et rachètent ça pour une bouchée de pain et ils créent les notables et donc les, les, la, la, la république a créé des privilégiés jusqu'à aujourd'hui et nos élus aujourd'hui sont rien que des privilégiés c'est à dire on le voit il y a des familles d'élus c'est à dire le père était élu, le fils est élu cest ça devient presque des... des, des euh, on appelle ça une, une transmission... C'est euh, famille. Euh, oui, mais une génération spontanée. Non, ce n'est pas une génération spontanée. C'est ce qu'on appelle une, une dynastie. Donc on a, on a des dynasties républicaines, euh, des, des, des militaires en... Euh, même chez Mélenchon, à un moment, on a reproché à la fille Mélenchon d'être dans la fonction publique et d'obtenir immédiatement euh, une, une, une mutation... Moi, effectivement, j'ai travaillé à SNCF. Marc, tu travailles à l'SNCF. Euh, un cheminot euh, qui travaille en région parisienne qui demanderait aller euh, sur, sur euh, Marseille. Euh, s'il n'a pas un piston, mais gros comme ça, hein, cest à les machines à la peur, il y en avait des pistons, mais pas aussi gros. Et c est, c est pas, c'est même pas dans les six mois ou dans l'année. Peut-être qu'à sa retraite, il pourra descendre dans le sud. Voilà, s'il arrive à l'âge de la retraite. Parce que, n'oublions pas, il y a aussi beaucoup de cheminots qui se suicident parce qu'actuellement, parce que les politiques entrepreneuriales sont c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs financiers, c'est-à-dire qu'on n'est plus, plus dans, dans, dans, dans l'idée de, de, de, de produire ou de rendre un service. Il faut vendre. Il faut vendre. Et on voit Orange, France Télécom, mais les, les, les, les suicides sont liés à ça. Les ingénieurs chez Renault, pourquoi est-ce qu'ils se suicident Parce que, pareil, on leur fixe des objectifs inatteignables. Donc, euh, l'esclave euh, qu'on nourrit moins et à qui on donne plus de coups de fouet, à la fin, euh, il meurt d'épuisement il meurt de mauvais traitement ou il se suicide donc aujourd'hui on est arrivé à une pression sociale ignoble euh, pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas le burn-out tout simplement parce qu'on sait très bien il y a plein de gens qui pètent les plombs parce qu'ils sont mis sous pression et alors aujourd'hui on a quoi moi j'ai fait partie de ces travailleurs moi pour moi une journée de travail quand elle faisait 10 heures elle était petite je le dis quand elle faisait 10 heures elle était petite et j'ai même eu une période de ma vie où j'ai travaillé 6 jours sur 7 15 à 18 heures par jour. Au bout de l'année, j'ai cru que j'allais complètement péter les plombs. Complètement péter les plombs. Et aujourd'hui, eh bien, on, on me donne une aumône qui ne paye aucune cotisation sociale, ni, ni à la retraite, euh, ni pour la santé. C'est ignoble. Une aumône pour crever et végéter dans mon coin. Alors vous voyez, désolé, moi j'ai toujours été actif, j'ai jamais été aussi actif euh, que, que depuis que je fais partie des pierres au bord du chemin tu vois euh, celles celle sur lesquelles réellement on va bâtir quelque chose de nouveau c'est pire que les bâtisseurs dont les bâtisseurs ne veulent pas tu vois les Eric Pététin j'en profite pour le saluer parce que ça fait dix jours qu'on n'a plus de nouvelles parce qu'il n'a plus de portable on sait qu'il est passé chez une, chez une amie. Terrain, oui, mais j'ai appelé euh, Muriel. Elle, n'a elle pas pu me donner de nouvelles parce qu'elle-même depuis dix jours n'en avait pas. Donc, ce que l'on sait, c'est que hier il est passé récolter son courrier. Aujourd'hui, normalement, il devait passer en procès, mais on n'a pas le résultat. Il risquait jusqu'à deux ans de prison ferme. Un homme qui s'est toujours battu pour l'intérêt général, euh, qui se bat pour sauver les arbres, euh, qui n'a jamais pensé qu'aux autres et non à lui-même. Qui, qui n'a rien, qui n'a rien accumulé, qui n'a pas de maison, à un âge où les gens sont dans leur chez-eux à se poser la question de comment est-ce qu'ils vont passer leur retraite. Cet homme est sur les AD. Euh, alors, on se moque de lui, on le traite de vieux taré, mais moi, quand je l'écoute, il a un discours qui se tient justement par rapport, bah, par rapport à des grands groupes comme Vinci. Il faut bien voir que Sarkozy, il a donné à ses amis de Vinci des autoroutes que les Français avaient payées et amorties. Il les a donnés à des actionnaires, et je crois que tout ce qui récolte dans les péages, avec 10%, ils payent tous les travaux d'entretien, et tout le reste, c'est du bénéfice dans la fouille. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les Français, quand ils prennent l'autoroute, ils les payent deux fois Alors moi, je dis très clairement à Monsieur Macron, ces petites mafias ignobles euh, d'actionnaires, légales, mais quand nous allons arriver de manière non-violente au pouvoir, on va tout récupérer on va tout, non pas renationaliser, on va tout populariser parce qu'on ne veut plus de l'État-nation, on ne veut plus de votre république que vous avez pervertie. Et je, pourquoi est-ce que je de dis de frontières. On ne veut plus de frontières. C'est pour ça que pour moi, il n'y aura pas de réfugiés. Pour moi, un homme qui vit sur une terre ne doit dire qu'une seule chose. J'appartiens à cette terre. Un homme qui vient vers moi et qui me dit que cette terre m'appartient, moi j'ai un appartement. Des je, je, peux, je peux dire « cette maison m'appartient ». Eh bien, dans le cadre de la Révolution, je dirais... Non, non, non elle t'appartient. La non, terre, ma, est exactement. Maison, mais, ma mais une fois que la Révolution sera passée, qu'est-ce que je dirais Je dirais « j'ai la propriété d'usage de cette maison ». Et pareil pour mon jardin, parce que je cultive et j'habite cette maison. Et donc, personne n'a le droit d'en me retirer. Quelqu'un qui a un commerce, il dira « c'est mon commerce, parce que je vis de ce commerce ». Et donc, la, la, la, la, on va resituer la, la, vraie, la véritable propriété. Et c'est pour ça que tous les moyens de production qu'aujourd'hui, les capitalistes se sentent en droit de détruire, eh bien, ils appartiendront aux travailleurs. Et c'est ça le vrai sens de la révolution. La révolution, c'est que le moyen de production doit appartenir aux travailleurs. À partir du moment où on sépare le capital variable du capital constant, tel que défini par Karl Marx dans Le Capital, et oui, désolé, monsieur Macron, il y a encore des gens qui qui lisent des livres euh, euh, voilà, euh, que vous n'aimez pas, mais qui sont prophétiques et qui sont extrêmement intéressants à lire, et eh bien, tant qu'on n'aura pas rendu euh, ces deux capitaux un, hein, tant qu'on ne donnera pas aux travailleurs les moyens de production, eh bien, il n'y aura pas de vrai changement. Et demain, celui qui fabrique des obus décidera de fabriquer des charrues telles que décrits dans les prophéties, et effectivement, un jour, quand nous arrêterons de manger de la viande, eh bien... Ce sera comme décrit, le lion arrêtera de manger l'agneau, le fort arrêtera de manger le faible. Ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on doit manger le faible. Et moi, je dis aujourd'hui, craignez, craignez, parce que ces gens qui sont réduits en esclavage. Demain. Mais les proches demain. Demain. Mais les demain, c'est aujourd'hui, oui. Messieurs Macron et Messieurs Trump. Oui. Demain. Quelle pitié auront-ils pour vous Il pitié, Ils n'auront aucune pitié. Et on va vers un monde... Sanguinaire et atroce. On va passer à agenda quand même. Oui, On reste bien euh... sûr. Il pour reste dix minutes. Oui, mais il voilà. finissons. Donc alors l'agenda, euh, c'est bon bah, par rapport aux luttes, hein, par rapport euh, voilà, enfin luttes, procès, euh, tout ça. Ah, oui, il y a y a le la convergence internationale. Il y a le procès politique de Georges Louis demain. Tu reprends au... Oui. Tu... oui. Euh, bon, alors donc c'est par rapport à un truc, par, par rapport à ce qui se passe en Libye. Donc soyons très nombreux. Pour dire non non non non au retour de l'esclavage donc c'est en métro cambronne à 16h à côté de l'ambassade de Quand la libye à 16h demain oui non, demain 16h. 16h 16 métro cambronne et c'est la ligne 6 si ma mémoire est bonne et c'est sur euh, l'ambassade de libye elle se trouve oh. pratiquement en face de l'unesco voilà, donc pour bah, pour dire euh, oui, non, non, non, on retourne l'esclavage, pour vivre, euh, pour vivre, euh, voilà, bannissons les couleurs, les couleurs humanitaires, euh, les religions, vivons en paix, en paix, enfin, et non, on retourne à l'esclavage. Ça, ça, ça va se produire pas uniquement en France bah. De... est-ce est est que dans d'autres pays il y a des gens qui vont se rendre par exemple euh, à Rome est-ce qu'il y a des gens qui vont se rendre oui, en face oui, de l'ambassade oui, de Libye oui, oui, oui. donc... alors je, je vais dire une info qui a son importance quand même alors le président du Burkina Faso il a appelé son ambassadeur à rentrer à la maison d'accord et donc il y a des pays de l'Union africaine que bon bah peut-être que peut-être que bah, ils vont euh, s'attaquer à la Libye hein. donc moi c'est pas ce qu'on veut non, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que c'est l'impérialisme colonial qui est à la... Quand je répète encore, c'est la racine du mal. Donc c'est lui le responsable de ça. C'est la France. D'accord C'est la France Mais et je... voilà quoi. Okay. Euh, voilà, euh, c'est la France fondu. et ils sont fous de l'humain, ils sont fous du sang versé, et c'est géostratégique, c'est sur, surtout bah, c le les oui. spoli la spoliation et les vols des richesses. Donc c'est l'or noir et aussi les richesses, telles que au bah, Congo, c'est le coltan, oui. euh, les, le euh, au Soudan, il ne faut pas oublier qu'il y a des mines d'or. Au Soudan. D'accord. Donc ce qui se passe au Soudan, c'est vider, vider les, les trucs, les contrées de leur population pour mieux spolier, mieux voler. Donc euh, au nom de l'humanité bah stoppons cette, cette injustice, euh, reprenons nos droits et vivons, vivons nous, vivons en paix on, on veut, veut la paix métro Cambronne, 16h demain Voilà. voilà devant l'ambassade les... de, de, de, de, de, de, de la Libye, Libye. et je, je dis une chose aussi très importante la Libye, au jour d'aujourd'hui il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de président non. donc quand un pays n'a pas de gouvernement, n'a pas de, de président on n'a pas de démo, euh, diplomatie ah. donc l'ambassade c'est eh ben, on peut envahir l'ambassade l'ambassade quelle que soit l'ambassade de Libye où elle se trouve, on peut l'envoyer et chasser l'ambassadeur. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Ils ont déjà brûlé le drapeau impérialiste, c'est-à-dire le nouveau drapeau libyen. Ils l'ont cramé. Donc, méfiez-vous. Je, je te remercie, Asna. Donc, rappelons bien, métro Cambronne, 16h demain. Les, et juste... Les et, sont les de les, tous les drapeaux sont les linceuls des peuples. Euh, et ce que, ça tombe très bien parce que avant de 13h à 16h, on a le procès politique de Georges Louis, alors Georges Louis fait partie des cinq personnes qui ont été interpellées à la manifestation du 10 octobre où j'étais, donc il y avait une jeune femme et quatre jeunes hommes, la jeune femme, aucune charge n'a été retenue contre elle, je l'ai croisée, très, très, très, très intéressante, et malheureusement il y a eu le procès des deux premiers qui ont pris 500 heures de travaux d'intérêt généraux et l'autre il avait fait quand même un mois de préventif qui ont été transformé en un mois de prison ferme, c'est un élève infirmier donc ça va être inscrit à son casier plus 9 mois de prison avec sursis plus deux ans de mise à l'épreuve plus 19 000 euros à, pay à payer à la banque, donc là c'est les deux autres qui restent à juger donc c'est demain procès politique de Georges Louis palais de justice de Paris, 10 boulevards du palais, euh, voilà en enfin face de la préfecture, dans le premier arrondissement de Paris rendez-vous à 13h et ce sera de 13h à 16h et après moi si je peux ben, je file au métro Cambronne pour euh, contre l'esclavage oui, oui, oui, et je reviens aussi parce qu'il y a eu un camarade qui s'appelle Christophe Bertolo, euh, c'était le mois dernier, ah oui. il a été aussi euh, ah, interpellé, euh, interpellé bon, bah, on l'a catalogué euh, violence contre un policier outrage et tout, donc bon euh, ça va, c'est léger, quoi, bon euh, voilà, quoi, mais s'il mais, euh, vous plaît euh, par rapport à la caisse, parce qu'il y a une caisse collective, donc, contre tous ces procès injustes, donc, ben bah, euh, voilà, avec possibilité, chacun avec sa possibilité de verser dans cette caisse parce qu'ils ont des avocats et tout. Il faudra et donc... mettre l'adresse en dessous de la vidéo. C'est-à-dire que voilà. on va mettre la vidéo sur radar, donc, on fera la même chose que pour voilà. les infirmières. Donc il faut verser pour cette caisse collective, donc contre tous ces procès injustes, si vous, même ne serait-ce que 50 centimes, qu'importe votre finance, mais verser, verser, verser pour cette caisse, cette caisse collective. Asna... Elle, nous, elle, nous, elle, est, elle, est, elle est primordiale pour nous. Asna, j'en profite pour, pour passer un petit mot à, à Christophe. Euh, Christophe t'aurais pu m'appeler quand même pour me dire donc on va mettre le on va, on va on va mettre le numéro de téléphone pour cette caisse si la justice s'embête moi je sais que tu es quelqu'un tu as fait partie des indignés de, de l'origine même du mouvement indigné en France voilà t'es, c'est je trouve ça complètement ubuesque de te retrouver euh, euh, comme comme ayant insulté enfin bon voilà, bon, elle, on, on, on verra ça, mais je veux être là et je veux participer à, à cette caisse pour te soutenir. Aujourd'hui, oui, bon, la criminalisation, on voit bien, c'est sous le fin pleu Frédéric Raguenès, moi, j'étais. Euh, le, le jugement sera rendu en décembre, mais bon, le juge, quand il a vu les vidéos qu'a qu présenté son avocat, Adrien Ma Mère, qui est le fils de Noël Ma Mère, euh, et bien le juge était là. Oui, ben effectivement, c'est Frédéric Ragenès qui est traîné par terre et qui est frappé par par les gens qui l'accusent d'avoir manqué de rester à Aucun moment on l'entend insulter la police qui le frappe et qui le traîne par terre. Donc voilà. Je dirais la messe est dite, mais ça n'empêche quand même pas que des jeunes sont pris comme ça dans les manifestations. Euh, pas complètement au hasard. Je crois qu'il les catalogue parce que dans, oui, le cas, dans le cas de Georges Louis, c'est quand même un sont militant CGT. C'est un militant CGT qui tenait une banderole. Donc je vois pas comment on peut tenir une banderole et puis vouloir faire le coup de poing contre la police ou casser des façades de banque. Je n'y crois pas trop. En plus, c'est un type très agréable. Je discute avec lui. Un bon, il, il a pas du tout le profil d'un casseur. Ça fait déjà deux fois que je le croise. Là, demain, je vais le recroiser. Euh, je lui donnerai le bonjour de radar. J'essaierai même peut-être de l'interviewer. Et bon, je vous dis à tous, gardez le moral. Ne vous laissez pas démoraliser. Aujourd'hui, vous l'avez montré lors des dernières législatives, on est plus de 6 Français sur 10 du corps électoral à avoir tourné le dos à ce système. C'est nous l'avenir, c'est nous demain. Ne nous laissons pas démonter. Arrêtons de marcher. Ils vont pas nous faire marcher jusqu'en 2022 euh, les pieds nickelés de la vraie gauche française, euh, les Ruffins, les Filoches, les Mélenchons. Nous, C'est nous qui allons déterminer bien. nos dates. Donc on a demain, 16 heures, on a demain, 13 heures, on a dimanche contre tous les, les pesticides. Ce sont nos manifestations, ce sont notre calendrier, et c'est comme ça, ça dorénavant qu'on va, qu on va fonctionner. Et toutes les échéances électorales, on les boycottera. Ce n'est pas des candidats dont on a besoin dans le cadre de cette unique république. Ce sont de vrais citoyens, des gens qui disent « j'appartiens à la France et je vais faire bouger Vous les choses ». Je faire une nuit blanche contre l'esclavage. Voilà, et alors on, il faut parler du Noël, du Noël des ah, réfugiés oui, oui. et des précaires. Vas-y, Asna oui, alors, euh, oui, euh, donc, euh, euh, ce jour-là, bah, c'est pour décembre. avoir une pensée et un petit geste solidaire pour les enfants des réfugiés, ceux qui sont à l'hôtel, et les petits amants. Envoyer les jouets voilà, vous voilà. Ouais, bah, oui. Euh, voilà. Euh, voilà. Et donc, même, on mettra une adresse Même si, si vos enfants, ils ont un surplus de jouets, il voilà. y a une petite pensée pour ces enfants-là. Il y aura un téléphone à joindre voilà. et une adresse sous la vidéo voilà et, et je te ouais. remercie Asna parce que tu fais partie des gens qui avaient déjà organisé euh, l'année de, dernière l'an dernier ouais. et franchement j'y suis allé un repas, c'était un repas un un géant c'était convivial c'était niveau fraternel, c'était beau à hein, voir il y avait une danseuse orientale voilà. pour clore le... c'était bon, beau à voir, voilà, c'est voilà. ça, c'est à dire que les gens il faut qu'ils comprennent aussi, il y a du sourire c'est à dire que nous on est la fraternité vous voyez euh, moi si un jour je me présente à une élection je vous permets de me cracher dessus et de dire Roger Niveau quel sourire Salopard. Il se prétend anarchiste et il se présente à une élection où, où, où, il, où il sert la soupe à un candidat. Non, non, ne vous inquiétez pas la révolution c'est vous donc, donc, euh, ta reste, on n'a pas vous... Vous oui, besoin on n'a pas besoin le pouvoir, pouvoir délégué c'est justement <rire> un des problèmes de fond, les partis sont un des problèmes, ils ne sont pas des solutions donc créer des nouveaux partis c'est créer de nouveaux problèmes euh, euh, avoir de nouveaux Parce candidats ce sont de nouveaux problèmes aujourd'hui les gens ils doivent prendre, ils doivent se dire voilà on doit travailler moins ouais. consommer moins produire moins pour vivre mieux, pour avoir plus de temps pour nos enfants, pour, pour pouvoir avoir un jardin, l'entretenir pour avoir un monde qui sourit pour avoir du mieux-être plutôt, plutôt que du pouvoir d'achat mais c'est un voilà. ami, on peut se servir friches, et on, et et on, on a trompé va, tous les français en leur disant, se eh, en les disant travaillez plus pour gagner les plus et moi je vous dis travaillez moins, et, travaillez moins pour gagner Éric, moins, pour Éric, gagner moins. Pa parce que même à la limite là, un oui. jour si l'argent disparaît vous vivrez réellement mieux et donc salut Christophe Salut Eric, salut Petof, salut tous ceux qui ne peuvent pas être là. Donnez-nous des nouvelles, parce que, franchement, zat partout. Ça partout. Euh, et comme j'ai marqué, des paradis, il faut en faire. Des et paradis, il bon. faut en faire. Et voilà. Et Dimanche, et, et n'oubliez so pas. Voilà, et nous ne sommes pas des musibles. Voilà. Jeudi prochain, et venez déguiser, ah ouais. hein, venez déguiser avec les inter... Comment... On, on, ben voilà. ben on En pommes bon bon bon bon euh, de terre, on avait... <rire>